Hello Ça va bien la team Bon allez, on va, euh, on va commencer l'émission. Je voudrais juste commencer par un petit aparté euh, en profitant euh, d'être là pour répondre à une question assez récurrente euh, qui est tombée sous l'épisode 4. Euh, et puis comme je n'avais pas envie de, de répondre à tout le monde la même chose, je le fais ici. Euh, non euh, nous ne confondons pas euh, le Slave One et euh, le Fire Spray. On est tout à fait au courant que le Fire Spray, c'est le modèle et que le Slave One, c'était le nom du vaisseau. Euh, tout comme euh, le Faucon Millennium est un YT-1300. Donc, euh, c'est très gentil euh, de nous corriger, mais je ne me souviens pas qu'on ait dit ça. On a tout simplement dit en fait que euh, le nom Slave One était malvenu euh, chez Disney et qu'il était retiré. Et que dorénavant, le vaisseau s'appellerait le Fire Spray, qui est bien entendu le nom du modèle. Et on le sait, puisque comme on est des joueurs d'X-Wing, et ben des Fire Spray, n'est-ce pas Kevin On en a plein, on en a de toutes les couleurs, des comme ça, des comme ça, et bientôt des modèles peints par des bons peintres. Aujourd'hui, on va donc faire euh, poursuivre les dépunchages. Je suis très heureux euh, d'être là avec vous et de dépuncher l'épisode 17 de la saison 3 de The Mandalorian. Hein, je pense <rire> qu'on est tous on d'accord. Maintenant, tous On est tous d'accord avec ça. Ah si, si, c'est full spoil, hein, de toute façon. Euh, comme d'habitude, euh, Maître Capello, qui est juste au-dessus euh, de moi, va nous faire un synopsis euh, de... Non, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté, <rire> Ah Moi, est... je. par là. Ah, tu vois ouais. ah, Moi, du coup, c'est le côté pratique, c'est que moi, comme il est toujours là, je suis oh, juste à lever la main. Je euh, suis partout. Va nous faire... <rire> va nous faire un, un, un petit synopsis, euh, tu fais court, hein, et puis après, bah, on, on donnera nos, nos, nos ressentis, même si j'imagine qu'ils sont quand même plutôt positifs. Peut-être que pour Kevin, ce sera encore assez exotique, mais on lui laissera la parole en premier. Allez, je te laisse parler, Nico, c'est à toi. Eh bien, c'est une grande surprise de retrouver Din Djarin sur euh, la station spatiale Glavis, euh, et on le découvre... Euh, dans une boucherie abattoir euh, tenue par des clatouniens ah, où oui. il se trouve pour, euh, pour dégoter une prime, euh, une prime et euh, bon, il finit par, dans un excès de violence qui fait plaisir à voir, euh, ouais. il, récupère, il récupère sa cible pour l'apporter à, à son client qui s'avère être aussi un indicateur euh, d'un endroit où il cherche à le se vendre au sein de cette station, ce qu'il fait en déambulant dans les dans les, dans les couloirs et niveaux et niveaux de la station Glavis pour retrouver bah, ce qui restait de ce qui restait du clan du clan Mandalorien qui y avait sur Nevarro à savoir l'armurière et uh, the heavy Gunfighter uh, qui qu'on découvre être un, un, un descendant de la famille visla ouais. puisque et comme il l'explique, euh, effectivement, le, le, le seul Jedi Mandalorien qui a forgé euh, le sabre noir est un visla. Euh, là, <coughs> on découvre que, que Din va, faire, euh, forger, va, va utiliser le, le, le métal, de, le Beskar, de sa lance, qui, qui semble être une arme peu acceptable, selon son, la... C'est pas vraiment son choix, hein. Oui, euh, l'armurière lui fait comprendre que ce n'est pas une arme acceptable, puisque euh, destinée à transpercer le Bescar. Donc, euh, elle devra servir à autre chose. Il l'utilise pour faire forger euh, un petit cadeau pour son gros bouffé préféré. Mm. Oh là, là. Euh, là, on a quand même un. Un long passage intéressant, je trouve, sur le lore de Mandalore, ah ouais, euh, avec terrible. des explications qui étaient euh, nécessaires, qui étaient crois, euh, passionnantes. Je crois me rappeler que Thomas euh, l'avait réclamé euh, de, avec énormément d'attentes euh, pour la, la saison 2. Bah voilà, on l'a eu quoi. Ouais. Vas-y, je te laisse. Prendre. Avec d'ailleurs euh, une scène de, de, de, de bombardement de Mandalore euh, en flashback, en pseudo flashback, enfin un flashback rapide. Euh, petit retournement de situation puisque le jeune Visla euh, se, se trouve euh, à, à désirer le, le sabre noir puisqu'appartenant à son clan initialement. La combat dont l'issue euh, est favorable à Dinjarin, mais, euh, mais euh, une, question, une question sur le credo, enfin sur la voie, pardon, la voix de, de Concordia euh, s'impose et le discrédite, ce qui, ce qui, se, ce qui fait qu'il se retrouve à partir. Là, il prend lui aussi le RER pour se rendre sur Tatooine. Oh, euh... <rire> mais euh, bon, après tout, pourquoi pas Il n'a plus de vaisseau, donc il est bien obligé d'utiliser les, les transports commerciaux. Ouais, ça, là, ça me moi, choqué. je ne sais pas si j'aurais mis le sabre noir dans une valise de contention. Euh, de, d d un, d un, d un, enfin, bref. Il n'a pas fait de gaieté de cœur. Hein. Ouais, mais même, je ne sais pas, tu trouves ah, pas un autre moyen, quoi. Arrivé sur Tatooine, j'ai apprécié que c'est pas, tiens, faut que j'aille sur Tatooine pour voir mon pote Boba. C'est que non, en fait, il allait sur Tatooine parce qu'il y avait une affaire à faire, puisqu'on le voit arriver sur Moses Lee. Enfin, ça a changé. Il n'est pas arrivé à Moses, Spa, Moses Lee. Là, on retrouve, on retrouve la garagiste Peli, je crois. Mm avec toute sa petite faune, mm. avec plaisir j'ai découvert un... un droïde BD, BD mm. mm. qu'on a pu voir dans Fallen Order puisque mm. était BD1 était ce modèle, est-ce BD1 ou est-ce un autre BD on ne sait pas. De... à mon souvenir c'est BD0, elle le nomme je crois à un moment. Elle le nomme BD, okay, en, voilà, je... en, en VO, en VF je ne sais pas, en okay, VO ouais. elle le nomme BD, mm. mais elle ne dit pas le chiffre, alors est-ce est le droïde de Cal Castis, Cal -Castis je ne sais pas surprise, là elle lui propose un vaisseau puisque c'était son deal qui s'avère être un Naboo One un N1 mm. donc les chasseurs qu'on a pu voir dans la prélogie qu'il retape on a le droit à un vol d'essai de Dinjarin sympathique puisqu'il refait une partie de la course de Bantu euh, sur Tatooine mm -hmm. la fameuse course de, de Pod Racing mm -hmm. donc c'était joli clin d'œil on est dans le service mais de bon goût je pense on, on, je suis comme je le dis souvent, je ne suis pas contre le fanservice tant qu'il est bien fait. Euh, après, il bon, y a la scène où il sort, il sort en, en, spa, en vol spatial, la, la scène avec les deux chasseurs de X-Wing de la Nouvelle République, qui me semblait un peu inutile. Pareil, le coucou par rublot euh, à l'enfant. Bon, euh, voilà, C'est un très beau fait. clin d'œil à X-Wing, en l'occurrence, puisque pour se défaire de ces deux gars-là, il utilise une, euh, une manœuvre euh, qu'on utilise dans X-Wing, qui est le malch, je crois. J'ai toujours du mal à le, à le, à le dire. Tu sais, c'est cette, cette capacité, ouais. hein, capacité qu'on a de, de booster un coup euh, euh, le mouvement. Et donc, moi, je l'ai pris clairement comme un clin d'œil au joueur de X-Wing parce que c'est la première fois qu'on voit en condition dans, un, dans une série live cette action qu'on fait très, maintenant très souvent dans X-Wing. <rire> Il finit par semer ces deux chasseurs de X-Wing, retourne, euh, retourne euh, sur Moses Lee, et là, euh, rencontre avec Fennec Shand, qui, qui fait la liaison avec euh, une autre série qui s'appelle The Book of Boba Fett. Euh... <rire> la... la mille préférée de Toto. <rire> donc, qui, qui, qui nous fait, la... après ce petit, ce petit, euh, ce petit, ce petit épisode d'écart en fait euh, ce petit... ouais, c est, c est, cette écartade par rapport à The Book of Boba Fett on y revient avec Fennec Chan qui propose à Dingerine de les rejoindre Est ce qu'il accepte de faire gratis mmh. euh... mais, accepte... mais... mais d'abord il va aller voir quelqu'un ah mais d'abord il va aller voir Grogu ouais d'abord il doit oui, mais donner son petit cadeau à Grogu je me dis, ah ouais, alors une côte de maille, je pense, non On va en parler, je sais pas, mais <rire> une cote de maille de Grogu. C'est trop petit pour être une côte de maille dans ce petit sachet-là. Bah, on est d'accord qu'elle a forgé des anneaux. Ouais. Fait, ouais. Euh, ce que ça va devenir, je ne sais pas. Ouais. Donc, ouais. Je, je spéculais, mais... mais ça va te faire plaisir, puisqu'on sort de Tatooine et on voit autre chose. On a vu euh, la, mmh, la station mmh. spatiale euh, mmh. en, en, en anneaux, et euh, il va repartir pour certainement. On va certainement voir Luc et, et Grogu, donc ça va nous faire plaisir. Et tout ça, ça va nous amener à un épisode final avec gros fight entre ouais, les Pykes et. Exactement, ouais. ouais. Et les chasseurs de primes. Bref, voilà. court synopsis. Je, je prends la parole du coup, je suis tout excité. Tu la donneras après, euh, Kevin, pour que tu, tu craches ta bile sur cet épisode. Okay. Euh, ouais, alors moi, j'ai vu, vu plein de choses. J'ai vu, euh, comme je vous ai dit, j'ai vu l'anneau de Halo cest l'anneau dans lequel il est, euh, là, euh, c'est euh, clairement une référence... Je vais parler des références euh, que j'ai trouvées il y, a, il y a ça. Il y a la référence à, à, à Terminator, quand même, quand, euh, quand euh, Mandalore se fait vitrifier et qu'on voit euh, les, les K2SO avec des yeux rouges qui avancent en, en, en, en tirant. C'était clairement la même image que The Judgment Day euh, euh, de, de Terminator. C'était plutôt sympa. euh il y a donc effectivement le droïde de, de, de Fallen Order, le Naboo Fighter qui est avec avec le clin d'œil au pod Racer à la course de Pod, qui était qui était super bien vu. Euh, ce clin d'œil du coup moi je suis peut-être peut-être que je suis le seul à le voir je sais pas si Kevin avait avait senti ça mais au match donc la capacité à, à, à accélérer comme ça dans le dans le vaisseau j'ai trouvé, trouvé ça plutôt clean. Euh, pour moi c'est clair que l'épisode est, est, est réussi je vais pas je vais pas bougonner sur la la, la série tout le long euh, mais euh, il est réussi pourquoi bah, Parce que c'est pas un, un, un, un Book of Boba Fett, c'est euh, clairement l'épisode 17 de, de The Mandalorian, et c'est un épisode qui aurait très bien pu s'inscrire dans, dans cette série, et euh, tout l'avantage de cet épisode, c'est qu'il n'y a pas Tamura Morrison dedans, euh, c'est méchant à dire, mais, mais voilà, et je me suis... alors je me suis un peu inquiété pour Thomas, je me suis dit « merde, il n'y aura pas Fennec », et finalement elle arrive quand même, donc, euh, donc Thomas a, a eu son, son petit plaisir du soir. Une petite cascade en plus. <rire> ah ouais, en, petite, en, en mode petite cascade. Euh, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est euh, le fait qu'il se blesse avec le sabre noir, euh, un peu comme un con, puisqu'en fait, on lui, si je me souviens de la scène, on lui tire dedans, ça pousse la lame et ça fait qu'il se, qu se crame la peau. Et euh, tout ça pour dire que, euh, de façon très très agréable, Céline, donc euh, ma femme, m'a dépeint l'épisode 6, m'a dépeint le, la suite. Et euh, je trouve ça très très original d'avoir euh, l'avis de quelqu'un comme ça qui est... Euh, euh, qui est euh, euh, qui est libre d'interprétation. Euh, nous, en tant que fans de Star Wars, on, on est très, très euh, euh, sclérosés par nos interprétations parce qu'on se dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Non, on ne va pas nous autoriser ça. Et elle, elle a une interprétation très libre euh, de la série. Elle m'a dit, voilà, ben, le, le, 7, le 6, c'est très simple. Il va aller voir Grogu, il va lui offrir son cadeau. Et puis comme il, il, il, il se sert de, du sabre noir comme un manche, eh ben, c'est Luke Skywalker qui va lui apprendre à se servir du sabre. Wow, ça fait rêver, hein <rire> Donc, euh, voilà, j'espère que, que ça prendra cette tournure. Euh, sinon, euh, que dire ben, Moi, j'ai quand même bien kiffé euh, ce retour euh, à la brutalité euh, sauvage. Même si on n'arrête pas de nous vendre que la série ne doit pas aller de, du côté obscur de tout ça. Que l'objectif premier, c'est euh, de faire en sorte que Boba Fett devienne meilleur. Euh, et que, euh, voilà, il est... Il est il, il veut être bon. Il euh, y, y a beaucoup d'abonnés qui, euh, qui valident en fait cette option-là. Il euh, y a des abonnés euh, de notre âge et tout qui, qui disent qu'ils sont contents, euh, et, et je respecte ça, hein, qui disent qu'ils sont contents que euh, la tournure, ce soit que euh, euh, Boba Fett devienne sympa, entre guillemets, et qu'il ait une autre vie, quoi, qui décide de, de, de, de créer une, une, une, voilà, une tournure, dans, dans, dans, dans une orientation euh, différente dans sa vie. Mais moi, je dois quand même avouer que voilà, j'ai kiffé de, de, de voir le mec se faire couper en deux. Euh, à coup de sabre noir, euh, j'ai kiffé qu'on se retrouve dans un... D'ailleurs, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, ce qui m'a fait marrer, c'est que c'est le seul épisode où je me dis « Ah ben c'est bon, euh, Calliope, elle peut le regarder avec nous, on va s'installer en famille <rire> pour regarder l'épisode. » Et puis quand on s'est retrouvé dans cet abattoir, on s'est dit « Oh là là, ça sent pas bon du tout. <rire> » et, euh, et on s'est quand même retrouvé sur un épisode nettement plus mature, nettement mieux monté, nettement mieux scénarisé, nettement plus dynamique que tout ce qu'on a pu voir... Euh... Jusqu'à maintenant, dans les Book of Boba Fett. Et je le redis et je termine là-dessus, pour moi, ce n'est pas un Book of Boba Fett, c'est un épisode de ce Mandalorian. Et je passe la parole à Kevin. Eh ben un bon épisode, ouais. Bon, effectivement, euh, Book of the Boba Fett est bien loin. Quoi. Après, il... en fait, c'est limite euh, deux épisodes en un. En tu fait. as vraiment la... toute la partie dans la station spatiale que j'ai trouvée très bonne, ouais. franchement. Mmh. Voilà. Le flashback canon. Voilà. Moi, de toute façon, les deux personnages, enfin, euh, la, la Forgeron, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans, ouais. dans Le Mandalorian, donc j'étais content de revoir ça. Mmh. Premier véritable plan séquence de toute, la, de toute leur série, mmh. où il sort du, euh, de l'ascenseur, il va voir le, mmh. les mecs dans leur. Euh, sur leur table, toute la caméra qui tourne, enfin, on voit quelqu'un qui travaille au moins la, la caméra, ça c'est bien quoi. C'est la fille de Renaud Ward mmh. qui a fait l'épisode, hein, on rappelle. Voilà, donc mmh. hein, on... quelqu'un qui a un peu de métier par rapport à certains. Hein. <rire> voilà. Et après toute cette partie-là oui, avec un beau combat aussi, oui. euh, voilà, voilà donc, était une catastrophe. Beau combat, t'as trouvé Moi j'ai trouvé que c'était quand même un peu mou. Allez, ça va ça va, allez. Disons que j'aimais bien le décor, voilà. Ils ont essayé de créer un truc. Les, pas, deux, euh... les deux acteurs traînent leur bedaine quand même, hein. bah, Vu que tout à coup, par un, une, un truc scénaristique, tu sais pas trop pourquoi, maintenant le sabre noir euh, s'alourdit à chaque fois. Bon, ok. Ah, J'avais pas de problème ah, avant. Bon. Ah, T'avais lu ça quelque part Non, non, je l'ai pas lu, mais euh, on a toujours dit que les sabres laser ne pouvaient pas être manipulés par n'importe qui. Moi, je trouve que c'est cohérent. Euh, justement, je trouvais que c'est regrettable ces derniers temps que ce soit galvaudé et que des noms de Jedi puissent manipuler des sabres laser. Mm. Bon, effectivement, tu peux le manipuler, mais tu n'es pas censé savoir t'en servir correctement. Et ouais, là, je trouve il que. Un... Cette histoire d'alourdissement, il est plus. Oui, plus parce qu'il est... y a un côté spirituel, ouais, c'est voilà, ce qu'elle explique, ouais. l'Armuria, ou ouais, ouais, ouais, ouais. la forgeronne c'est Armorer en anglais. Mm. Mais euh, voilà, elle explique que c'est pas une question de force physique, c'est une mm. question de spiritualité. <rire> ce qui rejoint ta théorie, ou la théorie de Céline, que peut-être. Quelqu'un va pouvoir lui apprendre à l'utiliser. On va peut-être plus pouvoir à son cas aussi, c'est possible. Ah oui aussi, oui. De toute façon, la série Mandalorien, elle est juste là pour mettre des ascenseurs et des passerelles sur toutes les autres séries. Merci Kevin. Elle n'est pas juste là pour ça, elle raconte une histoire quand même. Elle est là pour ça. Pas juste ça. Moi, je pensais que la série et... était là pour remplir les quotas de sorties sur Disney Plus, non C'est pas ça, initialement Non, mais elle est un peu tout ça, quoi. Voilà. <rire> et, non, donc... et donc euh, toute cette première partie-là, euh, très bien. Et la deuxième partie, bon, c'est pas euh, c'est pas Navesque, mais bon, c'est quand même moins bien, quoi. J'ai trouvé le, on retrouve euh, la garagiste avec ses blagues qui, en général, euh, font rire un peu personne. Toute la reconstruction du vaisseau, je l'ai trouvé euh, un peu trop longue. Ouais. Et effectivement, euh, revoir les deux gendarmes à Saint-Tropez, de nouveau de l'arrêter. <rire> Vous allez trop vite. Et l'autre, il leur met une caisse en appuyant sur un bouton. Bon, j'ai trouvé ça un peu naze. Ouais. Mais voilà, quand même, le, le reste passe quand même bien. quoi. Ouais. Et les deux ouais, les deux trucs que j'ai trouvé bien aussi, ouais, bon, c'est le cadeau pour euh, Gros Goût. S'il fait une armure, mais il laisse tomber, comment ça va être naze et pour moi, hein, je trouve que le personnage de Mando est toujours tellement indestructible qu'ils n'ont pas trouvé une autre solution que de. Il te blesse lui-même, lui parce que sinon, il, personne ne pouvait le blesser. Donc voilà, là, que lui qui arrive à se blesser pour mettre un petit côté. Ah merde, il est blessé, comment, comment il va faire ah, Il a voilà. une armure en pescar, il est difficile à blesser. C'est quand même le mec qui tire. Donc, moi, au début, je l'ai vu une première fois, je me suis dit, merde, il, il s'est tranché la cuisse tout seul. Mais non il, non, il non, prend un, un coup dit, de blaster ouais, ouais. dans la lame et du coup la lame se colle contre sa cuisse et ouais, le, ouais, euh, et... le blesse. Moi j'ai trouvé la, la, la, hum, la, la mécanicienne que, qui, qui m'insupporte au possible, mais vraiment elle m'insupporte moi. C est, c est, c est, je ne je, je à... l'ai trouvé plus, plus supportable que d'habitude, Voilà ça passait. Après comme je disais tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi elle, elle s'adresse aux Jawa en utilisant leur langue. Alors qu'Oncle Owen leur parle avec une langue tout à fait normale et Luc euh, également. Mais euh, je trouve que c'est un choix euh, de mise en scène qui ridicule et qui ridiculise les acteurs et qui du coup nous sort de, de, de, de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que quand on la voit qui se retourne et puis qui fait... <rire> moi je trouve ça mais débile quoi. Et moi ça me sort de... Tu sais, j'étais dans mon épisode... Et boum, j'ai l'impression d'être euh, éjecté de, de, mon, de mon canapé euh, pendant, pendant une fraction de seconde et ça me casse les couilles. Euh, Thomas, je sais que toi, tu as euh, bien aimé comme quand même nous tous euh, cet et épisode. Ouais. Qu'est-ce que tu en retiens indépendamment de Fennec Non, mais euh, vous avez euh, très bien ré résumé l'épisode. Il y a un truc que j'ai trouvé vachement sympa et qu'on n'avait encore jamais vu dans Star Wars. C'est des vibro-lames en action ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Et euh, ouais. l'effet est vachement réussi je trouve ouais, ouais. Et il y a, y a un bruit tu sais qui va avec Ouais. Donc l'étape d'après on sait ce que c'est C'est les gamoréens avec les vibro haches On sait que ça va arriver <rire> Mais ça tombe bien que tu en <rire> parles Parce que je n'avais je, je, pas le souvenir Je ne savais plus si c'était la première fois qu'on en voyait C'est bien la première ah, fois qu'on en voit coup, ma connaissance visuellement mmh. on n'en a jamais vu ouais. Non. Ouais, très euh, bien. Épisode 1, saison 2 Le combat des gamoréens Où il a une espèce de vibro hache mais c'est un peu fait pour rien. C'est une hache un peu magnétique. C'est une, tape, euh, ouais, une ouais. espèce de bouclier. Ouais. C'est pas super bien fait, mais. Pareil, aussi... Là, c'était réussi. La vibro lame, elle était chouette. Ouais. Elle fait très dune, j'ai trouvé. La ouais. J'osais pas, pas le dire. Mais si. <rire> ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai euh, apprécié à revoir Mandalorian avec des séquettes à la con. Où euh, il cherche. On l'envoie tuer un mec pour aller chercher. Euh, pour, pour que le mec lui donne le, le, la localisation de l'ascenseur pour descendre au sous-sol. Euh, bon, on, on revient par les, les quêtes à la cour du Mandalorian, de Dingerine. C'est euh, bon, bref. Euh, il empoche un peu de pognon quand même. Ouais. Mais bon, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Euh... Et puis, enfin, on parle de Pègre. La première scène, ça aurait dû être une boucherie, les gars. Littéralement, une boucherie. La première, scè la première scène de Boba Fett, ça aurait dû être celle-là. Ouais. Avec Boba Fett dedans, c'est sûr. ouais, mais ouais, mais ouais. Ouais, parce qu'en plus, c'est mort, c'est une boucherie qui se passe dans une boucherie. Donc le clin d'œil <rire> est, est, est parfait. Euh, moi, il y a un truc qui m'a un peu déstabilisé c'est qu'à un moment, pour lui dire qu'il faut qu'il nettoie le fait qu'il ait enlevé son casque, qu'il doit aller euh, dans un sous-sol euh, de mandalore, euh, mmh. dans des cascades. Les eaux de... vivantes. Oui, les eaux mmh. vivantes. Dans les mines, sous les mines. Euh, donc, de ce qu'on a compris, la planète a plus ou moins été vitrifiée. On voit les images et c'est vrai que ça a pas mal été rasé. Mais moi, sur le coup, j'ai cru qu'il allait là-bas quand il partait. Tu sais, quand ah il quittait ouais. le truc, je me suis dit, bon, bah il va partir se, se faire une nouvelle peau. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que dans cet épisode 6, en plus de voir Grogu, et donc, du coup, je suis beaucoup plus friand de la proposition de Kevin, à savoir que ça pourrait être Asuka qui lui donne 2-3 infos sur la façon dont on sert du sabre noir. Mais est-ce qu'il ne passerait pas par ces os Ou est-ce que c'est totalement mort et c'est plus disponible, à votre avis, cette, cette option-là C'est pas je lié au Jedi, surtout, hein. Comment C'est pas lié au Jedi, euh, eau, les eaux. Non, non, justement, c'est bien lié au Mandalorien, oui. donc... Euh... Pour moi, c'est mort. Euh, co comment, comment, je peux me, comment je peux me rattraper Il faut aller à tel endroit, mais c'est tel, tel endroit qui n'existe plus. C'est la voix. C'est la voix. Dans donc, le cululu. Donc, <rire> donc, donc, donc, ouais, donc il ne sera jamais un Mandalorien, alors. Ben, attention, il ne sera jamais un Mandalorien selon le credo de la Death Watch. Ouais, qui qu'on rappelle sont des gros tocards. Hein. Mmh, voilà. Mmh. Ah, c'est les seuls survivants. Vie, parce que... eux, ils sont barrés. Hein. Bah sont non, fait... parce ils ne s'étaient pas les sur le survivant. Il y a, a Bo-Katan et sa bande aussi, ah ouais. qui sont des survivants de Mandalore. alors euh, qui se canal mmh. historique. Mmh. Mmh. <rire> <rire> <rire> la deux branches. Oui, tu canal Royal historique. Euh... Bo-Katan, euh, non, on enlève notre casque quand on a envie, c'est des conneries. C'est des extrémistes qui pensent autrement. Et effectivement, ceux qui descendent de la Death Watch. Donc, l'armurier. La, ah, dis disons qu'au tout début, les, les extrémistes étaient beaucoup plus nombreux que euh, les royalistes. C'est les extrémistes, après, ils se sont fait déglinguer pendant la saison 1 euh, du Mandalorian. Ah mm. bah après, c'est ce qu'a dit quand, quand le sabre noir tombe entre les mains d'une mauvaise personne et ça amène à la déchéance totale de Mandalore, bah c'est ce qu'on a vu dans Clone Wars. Il y a un truc que je pige toujours pas et je pense qu'ils se sont fait piéger tout seuls comme des cons avec leur idée d'interdire au Mandalorian à de la Death Watch de, de retirer leur casque. Parce que dans la série euh, Rebels, ils retirent tous leur casque tout le temps, les, tous les Vizsla. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, euh... mais c'est ouais, certainement et moi, un créneau qui s'est mis en place après, après la purge. Mais non, parce qu'elle lui dit, elle, elle dit bien euh, à visla et à Dingerine, est-ce que vous avez déjà retiré votre masque Ils disent non. Sauf que les mecs, ils n'ont pas 10 ans, tu vois mais c'est des flancs bah... ils mentent non mais en la la ouais, le Ron et tout dire. ton groupe là c'est pas des Death Watch ils en ont jamais si. parlé non bah, si. non c'est pas c'est plus des Death Watch, mais pour moi c'est les héritiers de la Death Watch. ouais Parce mais c'est ceux qui sont exilés sur la ligne de Concordia et euh... mais euh, tu, tu te rappelles la troisième branche et qui fuyait les loyalistes <rire> dans Rebels on les voit bien les exilés sur Concordia il y a il y a un épisode ou même dans Clone Wars où il y a Obi Wan qui va avec sa femme de euh, femme. Et, et, femme. et la mère de, la mère Toto. de son enfant. Toto. Oh non, Toto, <rire> Elle s'appelle Satine. Arrête avec voilà. oh bah, voilà, on, va, on va pas faire autre chose parce que l'autre. Ils y vont ensemble en couple là et, et, et ils combattent Satine. des gangs Voilà. Et dans rebelle c'est pareil. Hein. On Il faut que le public sache cas. que Toto soutient des théories complotistes. <rire> non, mais c'est bon bref. Ok. C'est peut-être euh... le moment d'en parler. C'est peut-être le moment d'en parler. <rire> Et... Toto a déjà fait non. ses sessions, lui. C'est un fait, mec. C'est un fait qu'il okay, okay, okay. il a la couette de Obi-Wan, la mèche de Obi-Wan. Mais il il Fennec, enfin, là... Fennec, elle était bien, Fennec. Oh ouais, Fennec, très, très bien. Je trouve ça complètement incompréhensible, c est, c est, cette idée de mettre de... les forces à garder leur casque. Ça n'a aucun sens. Dinjarin, il, euh, il s'est fait choper pendant la guerre des clones. Il avait quoi, 10 ans Quand on le voit quand il est petit, 8-10 ans. quoi. Mm. Euh, la guerre des clones, c'est 4 euh... ans avant l'épisode 4. Euh, l'épisode 4, c'est l'an 0, là on est en plus 5. Euh... Non, la guerre des c'est un peu plus. Ah non, c'était 20 ans avant. Ah, euh, 20 ans avant, excusez-moi. Euh, je voulais parler de Rebels. Rebels, ça se passe euh, quelques années avant l'épisode 4. Euh, voilà, les mecs, ils portent pas de casque, ils portent pas de casque. Lui, quand il était euh, sur Mandalore, il portait pas de casque, faut arrêter les mm -hmm. conneries. quoi mm -hmm. Mais bon, bref, voilà. Sinon, il y avait Fennec Sand, donc ça me fait plaisir de la voir. <rire> Puis, euh, descendu des petites euh, Est que tu des veux... petites ouais, ouais, ouais. est-ce que tu veux nous dire quelque chose pour que parce que les abonnés ils savent pas tu, Non tu mais je trouve que déclarer ton yes. ton idylle euh, peut-être s'il si, ouais. y s'il y avait une série à faire ça serait sur elle parce que euh, elle joue trop bien voilà elle a une certaine classe euh, <rire> voilà faut le dire OK d'accord OK tout va bien Toto <rire> is in love <rire> Nico on on, on va te laisser quand même donner ton, ton retour sur tout ça j'ai passé un super moment Je, ouais. je retrouvais mon star wars euh, j'ai trouvé la réalisation superbe de euh, la fille de howard dallas howard là je me rappelle plus son prénom enfin j'ai trouvé qu'il y avait une écriture et, euh, et une réalisation maîtrisée euh, ça, ça faisait plaisir il euh, y avait un grain il y avait une lumière il y avait quelque chose des personnages qui avaient de la gueule de... voilà je, je... alors tout n'était pas parfait je suis d'accord avec vous sur les longueurs de la scène euh, chez la garagiste euh le flop des gendarmes en wing euh, bon, Mais globalement, c'était un vrai plaisir. Enfin, mmh. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Ça m'a vraiment fait plaisir. Euh, Book of Boba Fett, ce n'est qu'un spin-off de Mandalorian. Donc, dans l'absolu, euh, ça ne me choque pas plus que ça qu'on ait fait un bel épisode sur euh, Ninja. Qui n'aura qu'une qu saison, de toute façon, il n'était pas... J'espère... Je, non, non il... c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est de la connerie. C'est de la connerie quoi Il y aura, il y aura une saison mais 2 C'est ou... un connard qui a encore fait un article sur internet en disant eh, « Le titre, c'est quoi c'est Il euh, n'y aura pas de saison 2. » Tu cliques sur l'article, tu lis, il euh, y aura peut-être. Et le paragraphe de fin, c'est « En fait, on n'en sait rien. » On n'en sait rien. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ouais. du putaclic. clic. C'est ouais, voilà, du vrai putaclic. clic. Mais je reviens quand même sur la question initiale. C'était bien un spin-off. Il n'était pas question qu'il y ait de saison 2. Enfin, moi, voilà, j'ai toujours cru comme money ça. Moni, mais... Ça marche De toute façon, j'ai publié le... Le, le, le, le petit comparatif que, que, je, que je surimprime là maintenant pour les gens qui nous regardent, euh, c'est vraiment le, le, le, bas, le bas du bas. C'est-à-dire qu'on parlait des 63% comme quoi c'était pas si mal, au euh, regard de tout ce qui est sorti sur Disney+, c'est effectivement catastrophique. Parce que tout ce qui est sorti sur Disney+, et, et le, les, les plus hauts, c'est What If, euh, ils sont à 93% de retour positif. Et quand ça se passe mal, ils sont à 85-83% de retour euh, positif. Et donc quand on se retrouve avec du 63%, ça se passe très mal. Donc, je, ouais, pense moi pas je te propose aura... d'en de, de discuter dans un mois, là, quand la série sera finie. Ouais. Euh, Qu'on aura un dernier épisode, ça sera une grosse boucherie et tout le monde ira cliquer sur 100%. Ouais. Parce que si on ne faut pas oublier que le Mandalorien, la première saison, euh, les épisodes, ils étaient ultra poussifs. Euh, la première saison, elle s'est fait sauver parce qu'il y a eu une finale qui était euh, un apothéose. quoi. Ouais, Rappelle-toi euh, du, rappelle du premier épisode quand il ouvre, qu'on qu trouve, le, qu on trouve le, le, le, le couffin, que le truc de 50 ans c'est ouais. un bébé. Ça a été un des plus gros what the fuck de toute la licence ouais. Star Wars. Et après il n'y a eu rien eu pendant cet épisode. Ouais d'accord. Retourner on voit les, ouais. les dépunchages des deux Exactement. Premières ouais. saisons. <rire> va faire quelques vues sur les vidéos qui ont été faites à l'époque, tu verras. Ouais. On a fait que des dépunchages sur la deuxième saison les mecs. Ouais. On n'a pas fait ouais. la première Quasiment non, pas, non. je crois ouais. Favreau et Filoni, voilà. savent que faire des finales Ils savent pas faire ce qu'il y a ouais. mmh, mmh. Comme ça. Mais c'est ça, pour ça, ouais. ça moi j'avais dit que ce serait malheureux Et, et euh, Moi, c'est très simple de, Avec une galipette euh, très, euh, très bien maîtrisée J'ai décidé de faire de cet épisode Un truc qui n'avait rien à voir avec le Book of Boba Fett Donc pour moi, cet épisode N'étant pas un épisode de Book of Boba Fett Mais un épisode 17 de The Mandalorian Il sauve pas la série ah, Non mais, à bras cadabra, <rire> je, je assume pour moi, ils sauve pas la série parce que c'est. Petite de... tout dépasse pas. Je ne sais pas si ça va marcher. <rire> ça marche pas. Ça marche pas. Attends. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais mais voilà, c'est tout. ce n'est pas la série que vous. <rire> c'est ça. Ah, c'est pas la bonne série que vous regardez. On t'a on t'a on t'a coupé dans ta dans dans ton retour, mais euh, moi je, je voulais juste te, te rejoindre sur le fait que effectivement on retrouve tous les codes de Star Wars et on a vraiment l'impression de retourner à la maison quand on voit cette épisode. Ouais. ouais. La, la, la station spatiale en forme d'anneau ne jouant pas. À j'ai pas vu ce clin d'œil, moi ça m'a fait penser à une des missions de Docteur Afra, mm -hmm. euh, sa deuxième mission du de Docteur Afra quand elle recherche l'ancienne ville de Jedi séparatiste, la ville de Ur, si je me souviens bien, qui est pareil, une espèce d'anneau de, de, de, euh, rompu comme ça. J'adore, en... ouais, ouais, classe. Ça fait penser aussi à la ville de Sigil euh, dans Planescape, Donjons et Dragons, mais euh, c'est tout autre chose. D'accord, ok, bon. Est-ce que vous avez d'autres choses à, à, à envoyer sur cet épisode, euh, le passage Allô de la vitrification de Mandalore Toi, Thomas, c'est quelque chose que je me rappelle, tu avais plus ou moins réclamé à la fin de la saison 2. Tu nous avais dit oh, Ça sera génial, il faudrait que la saison 3, elle nous explique comment Mandalore est tombé, que ce soit la reconquête de Mandalore. Est-ce que c'est pas une porte ouverte à, à tous tes désirs, finalement, cet épisode-là en tout cas, c'est une réponse à une question que... Enfin, moi, je me posais et qui était laissée en suspens dans le lore de Star Wars. Euh, on arrive sur la, la... Quand on rencontre bo etc., dans The Mandalorian, on dit, bah, mandalor c'est fini. Mandalore, c'est fini, quoi. Ça existe mm. plus, ça a été vitrifié. <coughs> et euh, dans Rebels, on nous avait laissé sur euh, Sabine qui donne le sabre noir à bo mm. pour aller reconquérir Mandalore. Mm. On doutait bien qu'il y avait eu un petit pépin entre les deux, quoi. Mm. Et là, bah, on a vu enfin ce qui s'est passé, c'est-à-dire... Wow. Euh, ça purge. ressemblait beaucoup à des têtes nucléaires hein, d'ailleurs. Mmh, mmh. euh, L'explosion de la capitale, là, j'ai plus le nom en tête, mais ça mmh. ressemblait beaucoup à une explosion de nucléaire. Je pense que c'est un effet, il arque tellement de bombes dessus qu'il y a un espèce d'effet de cascading et ouais, ça, ça, ça pète. Parce que tu hein. sais, le, le, le halo comme oui, ça. Ouais, hein, ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai trouvé ça super beau et en effet, les, les, les K2, enfin, la, je sais plus quelle est la, la, la série de ce truc là, mais on va dire les K2SO. Quoi, le K2SO, oui, ouais, bah, si, si, c'est la qui, qui, série. Viennent nettoyer, euh, qui viennent nettoyer les derniers survivants, je trouve ça fort quoi. Ouais. très fort. Ouais, c'était top. C'était beau. C'est quand même un truc qu'on peut donner à la série Book of c'est que ça approfondit l'or de façon incroyable. Mm -hmm. Les Tusken, les machins, les trucs, les Jawas, on a quelques informations sur leur intimité. Bon, pourquoi pas. <rire> on, on, je, dans un livre de l'univers étendu, il disait que c'était des espèces de rats hein, sous les. Ah ouais. Je, je crois me rappeler ça. Hein. Dans un vieux livre de Star Wars. Et on ah, sait. Et, euh... et, et on sait ce qu'il y a sous un Tusken ou pas Parce que je me pose la question. Moi. Tu veux pas savoir. Il ouais. y, y a un Jedi, qui, a un ancien Tuxen, Tux, Tuxen Tusken, mais je sais pas si c'est un, un 200, tu vois. Je sais pas si. Vrai. Et c'est des humains ouais. ou c'est des humains tout pourris, lépreux C'est euh... probablement c'est, ouais, c'est des humains dégénérés. Ouais. D'accord. Bon, c'est pas très sympa. Hein. <rire> ok. C'est un jugement de valeur. Excusez-moi. Euh... Oui, <rire> oui, Pardon. Non mais voilà, c'est. On voilà, répondras parce... dans les commentaires, mon ami. Oui, oui, bon je me ferai fracasser. Bon. <rire> ce, que, ce que moi je voulais vraiment souligner, c'est le lore qui est apporté via cette série mmh, qui ouais, ouais, ouais. Ce, qui, ce qui me laisse prétendre pour l'avenir que, gros goût, on va pas le revoir autant que ça parce que la remarque de l'armurière est juste, c'est-à-dire que il, maintenant ça va être un Jedi, enfin, initié à la force et qu'effectivement il est pas censé avoir d'attachement. Donc on va peut-être le revoir ponctuellement et je pense que l'avenir de Mandalorian va se diriger sur Mandalore, wow, Bocatan, clairement, clairement. et Credo. Ouais. Et c'est excitant. Ouais, non, non, je pense et pas de... que le... le bébé c'est un petit clin d'œil qu'on aura dans l'épisode 6. Ouais. Ça se trouve, on ne le verra même pas. C'est mignon ce petit, euh, ce petit sac avec les petites oreilles de chaque côté qui fait la tête de Grogu. Il est, il est, dans, il est dans le RER mmh. et puis il, il tripouille son petit truc. Et puis mmh. il a un petit moment de chouchounette en disant « Oh, mon petit Grogu, tu m'as manqué. Il y a deux minutes, je coupais un gros tas en deux et après je le décapitais pour ramener sa tête. Oh, mmh. bon, mon petit Grogu... » Vous voyez, public Et... adoré. Pierre fais... a un cœur. Un cœur tête... de Pierre. Fais-moi ta tête de Temura, euh, Toto. Ah, voilà. <rire> <rire> ah, je trouve que tu tiens trop bien. Il y, y a une théorie là, qui a popé sur le Discord Légion. Il qui... y a, un, euh, Je ne sais plus qui, qui disait que peut-être qu'au final, ça serait Boba Fett qui récupérerait le, le sable de Mandalore parce que dans le Legend, il devient un peu le chef des Mandaloriens, je crois. D'accord. Donc peut-être qu'il... Un born-again mais il faudrait ouais. se battre pour ça, du coup. Bah euh, oui, c'est plus trop sa... son style de se battre. Mais non, Mais... il va lui proposer un job, il va lui dire voilà, je voudrais ouvrir une cafétéria, est-ce que ça intéresserait d'avoir le job <rire> Non, un truc dans le genre. Mais non, il est sur totalement... avec respect, monsieur, respect Moi, je voilà. suis assez persuadé qu'il y aura une ellipse euh, sur l'épisode 6, qu'on verra, euh, qu verra Mandalorian qui reviendra euh, tout content avec euh, sa mini-code de maille. Euh. <rire> donc je pense pas qu'on verra euh, plus. Je pense pas. Kevin, euh, deux, trois choses avant qu'on qu passe sur les projections de l'épisode 6 à, à, à rajouter sur cet épisode Non, euh, bah, c'était bien réalisé pour une fois. Quoi. Mmh. Enfin, pour une fois, non, on avait quand même l'épisode 2 qui était pas mal. Mmh. Donc, euh, non, non, euh, bah, j'espère que ça va continuer comme ça, quoi, que ça va bien être réalisé. Alors justement, tu m'ouvres la porte. Quelle est ta projection pour l'épisode 6 à toi Moi, j'ai présenté celle de Céline. Du coup, j'en ai pas parce qu'elle m'a fait une inception dans le cerveau. Alors, je ne pense pas qu'on verra euh, Mark Hamill, puisqu'il faudrait que Mark Hamill revienne tourner, puisqu'il était quand même en CGI euh, dans, euh, dans le dernier épisode de, de, de Mandalorian. Euh, et du coup, je suis assez adepte de ta proposition avec Asokatano. Tano. Euh, donc pour moi ce, sera moi, ce sera ma réponse. Il retournerait voir Grogu et il prendrait un cours de sabre auprès de qui On verra. Mas Non, je rigole. Euh, mmh. Quoi qu'il en soit, euh, toi, ta projection pour euh, l'épisode euh, 6 pendant que Thomas est en train de faire du Discord avec ses amis de Star Wars Legion. Non. <rire> J'ai un truc parce qu'on est très à la bourre, les gars. Il y a eu une panne de Discord pendant une heure et du coup, je suis à la bourre d'une heure sur mon programme. Voilà ah c'est pas dit, hein. ah, Tu vas le piler, le mec, en partie, t'inquiète pas. Euh, Kevin. Ah c'est pour faire la cuisine, mais bon, bref. Enfin, <rire> je ne mettrai pas un dollar sur quoi que ce soit, parce que, vu que c'est. Euh, ça peut aller un peu dans n'importe où. Euh, peut très bien avoir la suite, justement, ouais, de Mondo qui va avoir un gros goût. On peut très bien avoir Mando qui va voir le, le mec, je me rappelle plus comment du tout il s'appelle, euh, qu'on avait vu dans le premier épisode de la saison 2, tu vois, qui avait la l'armure euh, de Baba Fett. Le Cowboy, le Cowboy là. là Ah ouais, Le Cowboy, est-ce qu'il va le voir Cobb Vant. Pourquoi voilà, il va voir Cobb Vant que... je, je... Franchement, mais, euh, vu que c'est écrit un peu avec le cul, cette série... Pour euh, le recruter, le pour le recruter dans la bande pas. à Boba. Voilà. Kevin comme scénariste. Est-ce qu'il est qu va aller voir Bo-Katan, justement enfin, Tout c est un ouvert. peu ouvert, quoi. Ouais. Je a pas tellement de... Voir un épisode exclusif sur la bande du 16e. <rire> oh, ouais. j'adore euh, Thomas, tes projections pour l'épisode 6 Gros goût, Luc, je crois pas. Pas du tout. Ah d'accord, ok. Ça, pas du tout. Pas une seule seconde. Ouais. Par contre, euh, on sait que c'est Filoni qui le fait. Donc, il va, faire, il va faire venir quelqu'un qu'il connaît et. Bosque. Ça, ça sent le Duros. Ça sent le Duros. 4 banés. Ça sent cad. 4 ça, ça sent ça. Moi, ouais, voilà ce que je sens. Et ça être... <rire> ouais, moi, j'ai l'impression que ça va être l'épisode où il va chercher une team. Où Boba va chercher sa team pour aller péter la gueule de tout le monde à la saison 7. À l'épisode la... 7. C'est comme ça que je vois. Ouais, bon, parce que, que si, leur, si leur recrutement supplémentaire, euh, c'est juste d'Injarin, bon, même s'il est sévèrement burné, euh, ça va pas suffire, quoi. Et immortel. il ouais, voilà, ouais. C'est vrai, vrai, il est, non, non, mais... est vrai Il a, il a, si il il a ni... une immunité scénaristique, <rire> comme mes PNJ. Si le euh... il revient pas, il revient pas s'il va pas faire un truc de fou, tu vois. Il est revenu pour Ahsoka, là, il va revenir pour un autre truc. Donc, qui ça peut être d'autre <rire> que <rire> Ked <rire> Je <rire> <rire> <rire> sais pas, peut-être quelqu'un d'autre, mais... Nico ta projection ouais, bah... Excuse-moi, CAD euh... a... Ouais. a manié le sabre noir aussi. Mais voilà, c'est tout. Ouais. Ah. Le sabre à hasard. Ouais. Très ponctuellement. Le Il l'a touché. Quoi. Il l'a ramassé par terre. Ouais. <rire> Alors, projection, euh, j'en je suis pas encore là. Mais effectivement, bah, c'est Filoni... Euh... Bah, je, ouais, je, je, je... je raisonne sur, euh, sur ce que dit Toto. Ouais. On peut s'attendre à une belle surprise. Mm. Euh, Filoni aime bien passer ses persos. Donc... Euh... Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, on verra. Puisqu effectivement, je pense que ça va être encore un épisode de recrutement pour le fight final. Donc, parce que mmh, là, comme tu mmh. disais, ils ne sont pas assez, donc il va falloir recruter encore du monde. Donc peut-être euh, qu'il va recruter Cop Vente, peut-être qu'ils vont recruter Cadbané, euh, bannés, ou peut-être qu'ils vont recruter autre chose, je ne sais pas. Ou la bande à Boca euh, Tout est ouvert. D'accord. Ok. Bon, et eh bien, euh, moi, le mot de la fin, sera, euh, ce sera, euh, est-ce le début euh, du grand final, évidemment euh, Est-ce que cet épisode euh, sauve la série Pour moi, non, c'est un très très bon épisode, euh, super agréable et tout, j'ai pris mon pied, je rejoins Nico dans le fait que j'ai retrouvé mon univers Star Wars, je rejoins Kevin dans le fait que, putain, ça y est, on a quand même quelqu'un qui sait tenir une caméra, euh, je rejoins euh, Toto euh, dans euh, le dynamisme et, euh, et en fait euh, le rythme qui est mis euh, dans l'épisode. C'était vraiment, euh, vraiment super agréable. Euh, maintenant, euh, voilà, euh, j'aimerais bien que ma femme ait raison pour l'épisode 6. Et en même temps, je suis un peu comme Kevin, je tremble de me dire qu'on va avoir droit à, euh, à Tamura qui euh, va euh, prendre son bain et qui nous raconte comment euh, il a euh, récupéré de la crotte de sa femelle, Banta, qui est tombée enceinte et qu'il a accouché entre deux dunes. Donc euh, voilà, je pense qu'il est urgent de ne pas se presser. Évidemment, on regardera la fin de la série jusqu'au bout et tout le monde sera dithyrambique, très injustement et de façon... Euh, Comment dire euh, Avec vraiment un esprit euh, de poisson rouge. <rire> Franchement, si, si, on, si on sort de The Book of Boba Fett en disant que c'était bien, c'est qu'on est tous des poissons rouges. Voilà, ça c'est <rire> euh, mon avis. N'hésitez pas en tout cas à partager euh, votre, vos sensations sur cet épisode dans les commentaires. Euh, je pense que là, on sera très intéressé de vous lire autant qu'on était intéressé euh, de vous lire après euh, la course-poursuite de motocyclette. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que cet épisode était quand même un peu plus intéressant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous vous y avez vu, ce que vous avez découvert, quelles sont vos attentes et puis quelles sont vos perspectives. On voit que dans le Discord de Légion, y a déjà, ça s'enflamme déjà sur les possibilités. Donc, j'ai hâte de découvrir ce que vous en pensez. Et puis je glisse... Parce qu'ils veulent une figurine de Boba Fett avec le sabre. Ah ouais, ouais c'est clair. Ils veulent, ils, veulent, ils veulent voir le jouer. Et puis, je glisse comme ça si vous êtes, de ne pas oublier que si vous êtes intéressé par l'univers de Star Wars, il y a le chapitre 2 de Sassan le roussi qui est disponible sur la page. Le chapitre 1 a très très bien marché, et euh, on ne sait pas ce qui se passe avec le chapitre 2, j'ai l'impression que vous ne le trouvez pas, et pourtant il est bien sorti. Donc n'hésitez pas à aller voir ce deuxième chapitre de Sassan le roussi En plus, dans celui-là, c'est un petit peu comme dans cet épisode de The Mandalorian, on a quand même tendance à trancher dans le vif. Ah, on est d'accord <rire> Voilà. Merci beaucoup, euh, les garçons. Je vous donne euh, rendez-vous euh, la semaine prochaine. Euh, et puis, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, eh ben, euh, sachez que euh, ce week-end, euh, on rencontre Pete de Peterson Game pour parler euh, de uh, War Duel. Alors, ce ne sera pas en live. C'est une vidéo qu'on va enregistrer et qu'on vous présentera euh, dans, dans les semaines qui suivent. Et puis, n'oubliez pas notre rendez-vous du mercredi 2 février à 21h, en live. Et c'est chez Jefferson et Ce sera un live exclusivement consacré au JDR. Vous allez voir, il y a plein de belles choses qui vous seront présentées, notamment les choses qui sont au-dessus de son joli crâne dégarni. Voilà. <rire> Merci. Bonne soirée à tous. Toto, tu peux y aller. T'es libéré. Allez. Ciao. Ciao.